Pendant deux ans, est-ce qu'on a vécu à la fois les personnels et à la fois les élèves euh, un investissement du quoi qu'il en coûte Eh bien, on est les grands oubliés du quoi qu'il en coûte. Et aujourd'hui, ben, dans Lyon, un certain nombre de classes sont annoncées à la fermeture. Alors, quand je dis annoncé, parce que vous savez qu'il y a toujours... Euh, Malheureusement, à un moment où il euh, y a beaucoup de projets, si vous, nous on a les éléments, euh, je crois qu'il y a 40 classes qui sont annoncées à la fermeture, si je ne me trompe pas, euh, on sait très bien qu'il n'y aura pas 40 fermetures, et c'est pour ça qu'on demande, alors bien sûr, nous on est pour que toutes les écoles euh, restent ouvertes, et toutes les classes surtout, aucune classe ne soit fermée, et, mais on sait très bien que, avec les moyens qui ont été donnés encore cette année, eh l'inspecteur d'académie va présenter encore des fermetures. Donc effectivement, aujourd'hui, tous les syndicats sont réunis, euh, pour, pour défendre, hein, puisque demain on sera aussi en groupe de travail sur cette carte scolaire. Mais il nous paraissait important aujourd'hui que le DAZEN puisse recevoir eh bien, les premiers concernés, c'est-à-dire là je vois qu'il y a des parents, hein, pour leur, et puis pour le, la, la défense de, de chaque commune, donc peut-être des maires qui seront là. Alors les délégations elles vont être reçues, on a obtenu ça en intersyndical, et il faudra au maximum, à cause bien sûr des, des, des contraintes sanitaires, à être 4 au maximum, donc 4 personnes, euh, à vous de voir, hein, euh, dans, les, dans les délégations, et on va essayer que toutes les écoles qui sont présentes puissent être euh, re reçues, et puissent eh bien, apporter les éléments euh, pour éviter ces fermetures, et qui mieux que vous qui euh, connaissez votre commune, qui vivez au quotidien, euh, vous êtes quand même les mieux placés euh, pour parler de de votre commune, et puis d'éviter de, de, bah, cette fermeture euh, annoncée. En tout cas, au-delà de ça, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une politique euh, qu'on subit depuis des années, cette politique de fermeture de classe, euh, elle ne date pas d'aujourd'hui, euh, et c'est valable. Effectivement, là, on est pour le premier degré, il y a aussi un établissement qui sera reçu à 15h, me semble-t-il, puisque le second degré... Et aussi concernés, et il ne faut pas oublier que si vous défendez le premier degré, vos enfants iront effectivement dans le second degré, et les collèges sont depuis quelques années vraiment euh, très malmenés, pour ne pas dire pire, puisqu'il y a eu, au cours de ce quinquennat, près de 8000 postes dans le second degré qui ont été supprimés. A savoir que très souvent on parle de suppression par rapport aux baisses d'effectifs, mais puisqu'on parle du second degré, on a supprimé des milliers de postes, alors que les effectifs ont augmenté dans le second degré. Donc on se retrouve maintenant dans les collèges, par exemple, avec euh, euh, la norme, c'est 30 élèves en 6e. 30 élèves en sixième, élèves en sixième euh, sachant que parfois on dépasse ces 30 élèves. Sachant que, par exemple, les salles de classe ne sont pas prévues, les, les paillasses, par exemple, en sciences, ne peuvent pas accueillir 30 élèves. Mais on les met quand même. Tout ça, en sachant que la crise sanitaire, logiquement devrait inciter justement à plus d'espace entre les élèves et bien sûr plus de moyens pour rattraper ce qu'ont subi les élèves et tous les personnels depuis 2019. Alors effectivement aujourd'hui, vous voyez le temps, on n'est pas à Ibiza comme dirait notre ministre que je vous rappelle qu'on a quand même un ministre qui non seulement nous méprise mais méprise l'ensemble des, des, des citoyens, des parents et aussi des élèves puisque la dernière, et vous êtes bien au courant la dernière annonce de ce ministre a été faite la veille de la rentrée pour un protocole qui devait s'appliquer le lendemain et puis on l'a appris récemment c'est un protocole qui a été annoncé depuis Ibiza donc chacun je pense aura bien, bien vu le symbole méprisant pour les personnels mais aussi pour les élèves et donc les familles qui font confiance à l'institution éducation nationale Parce Que je vous rappelle que L'éducation nationale, c'est un service public, mais c'est surtout une institution, hein, et que logiquement, chacun fait confiance, et les parents font confiance à cette école, eh bien malheureusement, on est obligé de, on s'aperçoit, et c'est ce qu'aura a permis aussi la crise, c'est que cette confiance, l'école de la confiance, on en est loin. Donc aujourd'hui, on s'organise effectivement, merci d'être là malgré le froid, donc euh, les camarades là sont en train de de répertorier les écoles qui désirent être reçues. Et je vous rappelle que c'est par seulement 4 personnes maximum qui pourraient être reçues. Aujourd'hui, rassemblés pour, pour la carte scolaire, pour défendre les écoles qui sont menacées de fermeture. Donc on a 29 écoles euh, qui sont menacées sur le département. Euh, avec certainement une vingtaine qui seront euh, actées euh, au moment du, euh, du comité technique euh, qui, qui se tiendra euh, le début février. Euh, C'est compliqué, là on le voit, hein, les, les, les collègues sont rassemblés, il y a une dizaine, une quinzaine d'écoles qui sont là pour défendre leur, pour, pour défendre le, le, leur, leur, leur école, pour défendre le, contre la fermeture de classe et euh, évidemment bah nous on les soutient, on a organisé ce rassemblement aussi pour qu'elles puissent être reçues en délégation par le directeur académique et porter leurs arguments. Après ce n'est pas une question simplement de défendre celle-ci ou celle-là, c'est sur un ensemble. On a quand même cinq postes qui sont rendus pour le, le département de Lyon et, euh, et qui vont donc amener à ce qu'il y ait moins d'enseignants sur le département alors qu'au contraire, on a besoin de plus de monde, on a besoin de renforcer les services publics. Là, la situation a montré un besoin criant en services publics, en particulier en services publics d'éducation, et on voit que le ministère continue à dégrader les conditions de travail, à dégrader les moyens qui sont, qui sont donnés, et à dégrader, de fait, les, les services publics. Donc, euh, on a tout intérêt à se rassembler, à faire entendre que notre désaccord, à faire entendre des arguments qui sont pourtant évidents, que moins il y a d'élèves dans les classes, mieux on peut enseigner, et plus on peut prendre en charge aussi les élèves qui ont le plus de besoins, et il euh, y en a de plus en plus, et on le sent bien, là les, les, les besoins sont pris. Donc euh, on, on, on poursuit cette mobilisation, là aujourd'hui c'est le premier jour, le premier rassemblement, mais je pense qu'on va continuer aussi, euh, là il y a les instances qui vont se tenir, où euh, les représentants du personnel porteront euh, les revendications et les demandes des différentes écoles et des différentes équipes, et euh, ensuite euh, voilà, il est question aussi de... Euh, de, de poursuivre cette mobilisation, de voir, de créer dans les communes qui sont concernées des comités avec les parents, avec les enseignants, parfois même les élus, pour continuer à, à faire entendre le refus des, des fermetures de, de classe et le refus des, des pertes de moyens dans, dans l'éducation. On va dire les choses un petit peu plus concrètement. Quand une école est sur trois sites, sur trois villages, qu'on a 38 CM1, CM2 dans un village, et qu'on va, parce qu'on va fermer une classe, aller balancer les CM1, CM2 sur des classes de CPCE1 ou de grandes sections CPCE1, les dispatcher sur trois villages, séparer des enfants du même âge et aller les mettre dans des classes de CP où il va falloir changer les aménagements, le mobilier, séparer des enfants d'une même classe, classe d'âge, parce que quoi Parce que cette année, il y en a 19,5 au lieu de 23 ou 24. Ça, c'est pas possible. Un autre exemple, parce qu'on est organisation syndicale, mais on est tous des enseignants. Quand on met des grandes sections dans des classes de cpce 1 est-ce que quelqu'un sait ce que c'est de faire la classe à 25 élèves de 6-7 ans sans ADSEM, qui en début d'année, et bien les CP, c'est pas des CP, c'est des maternelles sans ADSEM. Et on va mettre sur ces classes de cpce 1 des élèves de grande sections qui n'ont plus le droit à une vraie école maternelle, parce que la maternelle, c'est quoi c'est un appointement pour les enfants qu'on met là si on a de la place, et si on n'a pas de place, on les met en élémentaire. On ne s'occupe pas de la hauteur des lavabos, de la taille des toilettes, de la longueur, du temps de récréation. Le temps de récréation n'est pas le même pour les grandes sections et les CP. Elle fait quoi la maîtresse Elle met une chaise entre la classe et dehors pour surveiller la récréation des maternelles pendant que les CP reprennent la classe. Donc moi je le répète, les enfants ne sont pas des moyennes. Est-ce qu'on tient compte des communes qui ont fait des travaux pour ces aménagements qui font des frais pour avoir de belles écoles, et l'année d'après, parce qu'il manque trois élèves, on va vous dire, bah finalement, cette classe-là, on la ferme, ou alors les petits, les petits WC, les petits lavabos pour les enfants maternels, on n'en a plus besoin. On va parler de, du collège de Blénault, sur trois sites. Le collège de Blénault, où en 5e, 4e, 3e, les profs travaillent entre 32 et 35 élèves par classe. Ça, c'est inadmissible. Les profs d'anglais, qui sont obligés de mettre les élèves dans le couloir avec des enregistrements, parce qu'ils ils ont trop d'élèves dans la classe et qu'ils peuvent pas travailler. Vous avez déjà vu un cours d'anglais avec 35 élèves On ne peut pas te faire de doublement, pas d'AP. Tout ça, c'est inadmissible. Donc voilà, c'est tout ce que je souhaitais vous dire et je pense qu'il y a pas mal de témoignages qui pourraient et être c'est vrai, comme l'a dit Marie, c'est que de plus en plus, on a une administration qui gère au tableau Excel, hein, pour pas faire une pub, quoi, au tableau, euh, au tableur avec des chiffres et puis des colonnes en disant bah, y a la moyenne est là et puis là. Donc là, nous, on se bat effectivement en tant que représentant des personnels pour, pour, euh, contre, pour rappeler la réalité du T1, pour rappeler effectivement que les enfants ne sont pas des chips, ce ne sont pas des boîtes de conserve, et que la gestion, elle doit répondre aux besoins, aux besoins éducatifs des enfants, et non répondre aux moyens qui sont donnés par euh, l'administration. Et actuellement, c'est ce qu'on vit, c'est-à-dire qu'on ne répond pas aux besoins de nos enfants, aux besoins des élèves, on répond simplement, on ajuste aux moyens qui sont donnés. Alors ces moyens, justement, il faut savoir qu'on a quand même un ministère qui rend de l'argent. Chaque année, Monsieur Blanquer a rendu cette année 75 millions d'euros à Bercy, donc c'est de l'argent qu'il aurait pu utiliser autre part. Et l'année d'avant, il avait rendu 600 millions d'euros. Quant aux annonces des 8000 postes que vous avez entendues, on est bien loin du compte, puisque ces 8000 postes, mais il y a aussi des, dedans, il y a des AED, il y a des enseignants, il y a des... et puis le recrutement des, des gens en CDD, ça ne convient pas effectivement, parce que, tout métier demande une formation, et eh bien celui d'enseignant, on ne voit pas pourquoi le métier d'enseignant, eh il suffirait euh, de se présenter avec un CV en disant, voilà, j'ai fait des études et je peux enseigner. Alors forcément, des gens vont répondre, on sait très bien qu'il y, y a énormément de, de personnes qui ont besoin de travailler, mais nous ce qu'on demande justement, c'est qu'on est que on ait en face des élèves, des gens formés, hein, pour rendre un service d'éducation de qualité. Alors, les écoles qui veulent être reçues peuvent aller vers ce chèrement Genève que je ne citerai pas Benoît voici, pour le nommer. Pour ne pas le nommer. Donc là pour l'instant on a quoi comme école On a Champignelles, École de Paris de Paron, Paris École de Paris. École de Paris de Paron, sormerie, Écans. Gurgy, Blénot, le RPI Carizé, j'en oublie pas, Villiers de et Jauge. Vertement. Alors si vous n'avez pas été appelé lors de, de cette liste, eh n'hésitez pas à vous présenter euh, vers Benoît qui va vous inscrire et les choses vont s'organiser pour que tout le monde soit reçu cet après-midi et qui va aussi utiliser les éléments que vous aurez donnés euh, aujourd'hui. Hein. Je pense que c'est important justement cette journée pour que vous puissiez donner les éléments. tout le souvent très concerné, c'est logique. Euh, sur. Euh, L'école de notre village, et c'est normal, puisque c'est là où va notre enfant, de notre ville, de notre village. Mais il faut savoir que tout le monde est impacté euh, par la politique pour l'instant de l'éducation nationale. Euh, Peut-être que cette année ça ne fermera pas dans un village, ça fermera euh, l'année d'après. Oui, alors effectivement, les, euh, les collèges ont reçu leur, euh, leur dotation horaire globale, hein. donc c'est le, le nombre d'heures hebdomadaires d'enseignement pour euh, fonctionner. Et ce qu'on constate d'une manière générale sur tous les collèges de Lyon, d'année en année, c'est que cette dotation horaire globale est peu à peu réduite. Donc la conséquence, c'est une augmentation du nombre d'élèves par classe, donc ça, ça concerne globalement tous les collèges, où la norme tend à être 30 élèves par classe. Et sur le collège de donc où j'enseigne, mais Julien aussi est présent, euh, donc ça fait euh, six ans euh, qu'on a des classes à plus de 30. L'an prochain, on en aura encore trois sur le site de, de Blénaud, des classes jusqu'à jusqu 35. Euh, autre chose, euh, on constate euh, sur euh, tous les collèges, euh, dans cette dotation horaire globale, que le nombre d'heures supplémentaires euh, augmente chaque année. Alors ça, la conséquence euh, première, c'est que ça oblige, ça oblige les enseignants a euh, le, le, souvent enseigné sur, sur deux, ou trois, ou, deux ou trois établissements. Ça dégrade euh, les conditions de travail euh, d'une manière générale. En fait, ma soeur, avec et sur C'était il y a cinq ans aussi, il y a trois ans. Ça me C'est vrai d'année, je qu'il quand même. C'est On va vous, vous aider des horaires respecté, donc là. Donc là, c'est parti, la partie bien qui est c'était 14h30. Ensuite, fait, 15h, c'est le collège de Vermonton, français. 15h20, École de Paris éduque. Et paron. 15h40, sort d'enligner. Et Pédo. Alors, 16h. Et quand est le R plus car il vais... est